G4, G100, G6, G7 G7 G400, G6, 7 Juste Une porte de colle suffira et 7 g 5 g 7 g 4 et 6 g 4 g 6 plus grand que g 5 et 7 plus petit plus grand g 4 g 6 de 17 18 19 20 21, 22 17, va 17, 20 18 19 22 about that pas besoin de colle normalement vu que les pièces ont des trous assez serré du coup il suffit juste d'enfoncer dans les trous de chaque pièce 13 14 15 16, 17 18 h donc voilà, là, serré pièce par pièce heureusement les trous sont très serrés du coup voilà ça tient tout seul 16 15 je me suis presque trompé 16. régiment j'ai noté les pièces sinon je me suis trompé déjà voilà, serré jusqu'au bout et puis c'est ce que beau elle. Donc on a pas besoin de colle Je vais passer à la colle forte, parce qu'apparemment la colle blanche ne tient pas debout, donc, on y va. On va laisser un instant pour sécher va coller les parties qui sont cachées dans les pinces, afin de laisser la place coller. Alors, je décale et je colle pour moi c'est important donc je dois il doit avoir une touche de colle, pour que ça tient bien c'est bon 5 secondes à peu près, de la colle instantanée, et ça devrait tenir assez bien par rapport à la colle blanche où je passais carrément 10-15 minutes à coller, recoller, et coller, et recoller, qui, qui détache à chaque fois. voilà, Ça tient bien.